Aujourd'hui, on va jouer un petit jeu. Le but du jeu, c'est de répondre à l'identique pour qu'on puisse rester dans le jeu le plus longtemps possible. Je suis pas sa soeur jumelle, moi. Je suis connectée. <rire> Allez, let's go. J'ai peur. On a perdu, déjà. <rire> j'ai ah, <rire> me suis dit, c'est sûr de celle-là. Facile. <rire> Yes. Quand il y a des grands matchs, il faut savoir fêter ça aussi, alors que Carla est une enfant sage au premier abord. abord. C'est dur. Euh... Peut-être qu'on va être éliminé, t'es sûr? Oui, moi je suis sûre de moi. Elle a mis... <rire> J'ai mis... Moi. Ah, oui. Ouf On est tellement complète là, non, on est là. en mode... Est... Réponds bien. Oui, elle euh... bah oui, bah bon, bon, ouais. est d'accord. Pourquoi Ben oui, j'aime bien. Chacun ses passions ouais, et Carla est, est bien chambré. Ah bah. On remerciera les chevilles de Rose. Ouais. Toi aussi Ouais. Oh. Je me suis dit, on est trop pareil. So soin des cheveux et tout, toi tu l'as tout le temps. confiance car elle est un peu sauvage sur les bords non mais c'est vrai que ça fait aussi partie ben, de la vie d'une joueuse c'est répondre euh, à ses fans supporters euh, sur les réseaux sociaux donc euh, j'y apporte aussi de l'importance oh. yes <rire> Pourquoi Parce que c'est toujours bien de savoir d'où on vient et de respecter aussi les valeurs. C'est une roche-se-laise aussi. C'est ça, les terres. Exactement. <rire> Attends, on, au cul, du coup. on a mis 6 heures à réfléchir. Si on met trop longtemps, si c'est pas spontané, tu mets aucune. Okay. On aura tout donné quand même. Ouais, c'est clair. Yes, c'est euh, euh, mieux alors. Connexion. <rire> Message très important, on n'oublie pas de nous suivre pendant tout le tournoi Destination sur Société Générale Rugby. Bye, Bye.